Et c'était la dernière, alors, euh, on a bien bossé ce soir, ça a bien fait bouger tout le monde, c'était quand même assez euh, en douceur de manière générale, alors, euh, partez pas maintenant comme je vous l'ai dit en début de... Euh, comme je, comme je vous l'ai dit en début, de, en début de webinaire, je vais renvoyer les informations dans le groupe maintenant. Donc, euh, qu'est-ce qu'on a vécu ce soir en tant que groupe Alors, en mots-clés, euh, interdiction, inter, interdiction familiale, sacrifice, euh, voler le plaisir, liberté dans le cadre, relation toxique, relation aux autres... Euh, et on a, on, on a été beaucoup dans la, dans la structure familiale, en fait, de manière générale. Donc, c'était quelque chose d'assez... Euh, comment En fait, je résumerai la soirée en hein, comment, comment est-ce que je peux prendre ma place au sein de ma famille sans nier euh, mon intégrité et sans rester dans la croyance que euh, je l'ai détruit, si je prends ma place. Donc, si je, me prends, si je prends ma place, ça peut... Euh, ça peut, se, ça, ça peut se manifester à travers énormément de choses ça peut être il y a mes besoins spécifiques si je pose mes besoins je les détruis euh, ça peut être euh, désir plaisir envie, ça peut être euh, mise en mouvement, ça peut être euh, incarner mon autorité per personnelle euh, pour les femmes ça, ça peut être euh, euh, arrêter de défier euh, l'autorité paternelle pour euh, et arrêter de suivre les modèles euh, de, suivre les modèles féminins pour reconnecter mon modèle individuel et mon pouvoir individuel en tant que femme. Parce que je ne suis pas assujetti euh, à imiter maman ou à craindre papa. En gros, voilà pour les informations... Ouais, donc ça c'est bon. Euh... Donc l'autorité, on a on a vu l'autorité patriarcale. Euh, comment mettre en forme mes besoins, désirs, plaisirs, envies, autorité, etc., etc. Donc, il y a eu, ouais, là, sur ça, le groupe, euh, ouais, il y a comme une euh, incidence fâcheuse là-dedans, si vous voulez, si tu veux, dans le sens où mettre en forme, ça veut dire assumer mes besoins, assumer le contenu de mon, mon identité, de mon individualité. Et pour ça, euh, ok, ça vient, tout ce que je vous dis, ça, ça reconnecte à la croyance plus profonde que si je remets en cause la famille, et les règles, le code de loi familial, la famille disparaît, et si la famille disparaît, ça veut dire que je disparais personnellement. Et donc, il y a une espèce de fusion qui est encore en cours, mais qui est en train de se, se régler, hein, vous, de s'intégrer, je vous rassure, euh, dans la structure. Ouais, on est en fusion avec, euh, avec l'autorité familiale, et donc le code de loi. Et donc, on doit prendre par cœur comme disait Idrissa Berkane, eh ben on a, le on a le buffet familial, et on nous dit, euh, bah, ce code de loi, tu dois l'apprendre par cœur, et tu, et tu dois le, euh, le recracher par cœur de manière automatique. Euh... Ok, et derrière, il y a une notion... Alors, en sous-jacent à tout ça, il y a une notion de domination qui est, pas, euh, qui est pas encore tout à fait à sa place, mais qui a commencé à être intégrée au cours de la soirée. Euh... Alors, la domination, ça donnait quoi, déjà Ça donnait... Euh, ok, euh, je, je m'exile si je dois dominer l'autre. Donc, en fait, on cache nos, nos, notre plaisir à la domination. Et à, à dominer les autres, qu'est-ce que ça veut dire Comme je disais à Tana juste un instant, ça, ça veut dire simplement mettre en forme les règles qui me connectent à mon plaisir et à ma jouissance personnelle. Et que lorsque j'interagis avec les gens, donc ça, c'est de l'égoïsme, hein, Euh cette interface euh, qui a pour origine l'égoïsme me sert à interagir avec les gens. Et donc ça donne les limites, les plots de mon, euh, de mon intégrité personnelle. Et un truc tout con, c'est euh, si euh, je me sens euh, totalement à l'aise qu'une personne vienne à 10 cm de mon visage pour, euh, pour me parler, et eh ben il n'y a pas de souci. Si par contre je me sens ultra mal à l'aise et que... Euh, je ne peux pas supporter ça, et ben, c'est une règle et les gens n'ont qu'à la respecter parce que moi, je me sens, je me sens mal. Et ça, c'est de la domination. Euh, et donc, et de manière globale, en fait, dans la soirée, on a beaucoup bossé sur l'incarnation, évidemment. Parce que c'est bien par la famille, par maman et, par, et grâce à papa que, que l'on s'incarne. Et donc la, la notion d'incarnation euh, induit toutes les notions que je vous ai renvoyées jusqu'à l'instant. Euh, et sur l'incarnation, on est passé par euh, la somatisation, le lien, oui voilà, le lien entre les corps et le, le corps et les émotions, qui, euh, qui est en train de se faire pro progressivement. Euh, ce que ça renvoie au niveau collectif c'est qu'on n'a pas le droit de euh, remettre en cause le corps avec l'esprit et l'esprit avec le corps donc en fait c'est un système de verrouillage qui nous empêche d'évoluer et d'incarner et, en fait, et de poser l'individu qui est le pont entre le corps et les émotions ok, donc ça c'est bon et je pense que c'est bon, en fait. Euh, en vrai, qu'on a aussi traversé, les mes, euh, mes besoins sont du caca, donc je ne peux pas les exprimer parce qu'ils sont sales. Euh, et ça, ça renvoie à quoi dans le groupe c'était euh, Ça renvoie à quoi d'ailleurs ouais. Ça renvoie. Trouver une corde à son arc, ok, ça veut dire en fait, en rentrant dans une expérience personnelle liée à mes besoins, je trouve mes ressources. Mes ressources qui viennent de ma famille mais qui passent par mon système personnel. Et je pense qu'avec ça, on a fait le tour. Donc sur ce, euh, merci, euh, je suis très surpris qu'il y ait 16 personnes encore debout à cette heure-ci, il est quelle heure Il est minuit et demi les amis. Donc, merci beaucoup d'avoir participé euh, à toutes les questions, à toutes les personnes qui étaient là. Euh, je vous souhaite une belle nuit où que vous soyez. Je donne rendez-vous du coup euh, bah, mardi matin prochain pour les mercredis de l'éveil 10h30 et le soir évidemment 20h pour cartographie de l'inconscient. Et bien bah, écoutez, à la prochaine les amis.